Morophage. En ville ça joue à cache-cache, et -cache. les flics se fâchent, fauchent La moindre drame qui passe, même les mains dans les poches Voir leur face c'est moche, ça me rend plus revêche J'ai envie que les morovages, je leur arracher les vaches. Ils ont pas de face, et enfermé les yeux La chance à le hasard, c'est le même lieu Insulter tabassage à but de pouvoir dès qu'ils le peuvent La un je soutiens le regard et les coups peuvent. En vérité, moi, les westerns, ça m'a toujours saoulé Les mecs qui jouent les cowboys, ça m'a jamais fait délirer Jamais, territoire occupé, tu sais qu'on sait bien se filer Face aux assassins, assermentés pas le droit de vaciller Ils sont passés par ici, repassons par là Commar de ces connards qui parlent fort, fument des pétards en parlant de pétards. Tiens, de flashball dans la mâchoire. C'est désolant d'avoir éduquer, ces délinquants. Ce terroriste, un hit, gauchiste opposé au président. Des ennemis de la démocratie. Oh, heureusement qu'avec mes collègues, on veille et, tant pis. si tu finis mutilé pour un slogan. On fait pas d'omelette, ça casse des œufs. On défend pas le maître, on des yeux. On palmarès, fais des envieux pour faire ta les gueules. C'est ce que je veux. Grogne ces communistes au car je les rendre zen. Par une unité champiste, un marche. par dizaines. Ils sont passés par ici, au Je veux juste rentrer, pas trop trop tard. Des glynques et bonne et puis m'asseoir. Viens dans le plateau télé du samedi soir. Laisse-moi délirer, tu me fais pas paniquer. T'es tout par un rêve de nous embarquer. Mais ton vie, le connaît, on s'y est habitué. Pour nous, t'es plus qu'un paramètre avec lequel on doit composer. Faut pas déconner, on t'a décodé. Tu pourras aller dire à ton maître que je suis pas nonos que tu vas ramener d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est faire Rien d'autre que lui, il est chez le derrière. Désolé, je commissaire, aucun respect pour ces espèces, ça frustrait. On est fier de jouer avec tes nerfs et de t'envoyer chier avec See you.